Et si dans la vie on me dit que tout est un choix Mon unique parti pris, c'est sourire au tourment Et je vous laisse perdre du temps en broyant du noir On me dit que la terre est sombre Tout par c'était mieux avant le soleil, on ne voit que l'ombre La météo, c'est de la pluie Pas du beau temps Pas du beau temps On me dit que la prévoyance C'est considéré. des vers à pointier vide, tous les constats d'échec et des lamentations. Si les héros sont intrépides, n'a jamais vu d'étoile dans l'inaction. Palais pas l'exutoire de vos doutes et vos mots J'ai vos humeurs en ligne de mire Le canon des sourires braqué sur vos sanglots Sur vos sanglots